Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 109 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Syndicate Syndicate qui était un jeu de FPS un peu, un peu futuriste Que vous allez voir, vous allez comprendre un peu l'histoire Avec l'introduction qu'il qu va y avoir et, euh, et puis voilà Donc pour l'instant c'est le menu Alors Syndicate appuyez sur la touche entrée Donc appuyez sur la touche entrée Donc on va faire une nouvelle campagne euh, hop, nouvelle partie. Oui, j'écrase, je me mets en mode facile. Et c'est parti. Nous sommes en 2017. La plus importante fusion d'entreprises au monde donne naissance à Eurocore. Cette société devient le fer de lance du développement d'un implant bionumérique, la puce d'art. marchant à l'adrénaline... Celle-ci offre une expérience de connectivité sans pareil au dataverse et rend tous les appareils numériques obsolètes. Dans un monde dominé par des entreprises gigantesques, les nations perdent leur importance. La population mondiale passe à 15 milliards d'habitants. 57 ont des puces les reliant à leur société préférée. Quand tous les autres sont laissés à l'écart, Loin de tout, pour mieux tomber dans l'oubli. L'espionnage industriel atteint des proportions inouïes. Et des agents clandestins sont mobilisés pour en protéger les intérêts. Vous, vous êtes l'un de ces élus. Un agent. Donc voilà chargement du jeu. On va commencer. Donc euh, vous avez vu un peu la mise en mise en place de l'histoire, euh, la petite puce euh, qui nous relie tout le qui relie tout le monde, tout le monde, c'est une sorte d'internet géant. En 2069, euh, c'est pas mal développé. J'espère que ça n'arrivera jamais euh, dans la, dans notre monde parce que ce sera plutôt inquiétant quand même que tout le monde puisse faire comme ça. Surtout les euh, vu la population qu'il y a, c'est quelque chose de pas mal. Alors, le chargement qui est un peu long, hein, on peut le reprocher, ça, c'est hein, horriblement long, j'ai envie de dire, même d'ailleurs. Regardez-moi ce chargement qui met du temps. Incroyable. Un petit conseil à lire pour l'instant. Vous pouvez boire un café, hein, jouer au tri faire, de la, faire, de la, faire du tricot. Hein. Voilà, appuyez sur Entrée pour commencer. QG, on va lancer la procédure. Système bus Dart version 6.1, initialisation. Ok, il est temps de se réveiller. Bienvenue dans le système bus Dart version 6.1. Alors, on va pouvoir lui casser sa tronche maintenant. Paf En appuyant souris 1. Voilà. Ou souris 3. Souris 3, c'est le bouton du milieu. Euh, voilà. Bah Là, ça se fait tout seul. Animation. Euh, alors, F. On va se casser ces trucs, là. On essayer de sortir trop fort, quand même. On casse des machins. On a une force de fou. Voilà. On se remet un peu les poignets, évidemment. Hein Bon. C'est pas qu'on vient de trucs, euh, de trucs totalement incassables à la main, mais... Voilà, alors on se fait canarder, non euh, Alors apparemment donc euh, on, est, on Nous sommes de, des humains, hein, tout simplement Mais on a des robots dans la tête Ou des choses comme ça dans, dans, Un truc dans, dans le genre Appuyez sur match lorsqu'il faut courir hein. Pour sprinter, enfin Parce que là en fait on va se faire tirer dessus Si on reste, il y a des gens qui nous regardent à la fenêtre Regardez, on se fait tirer dessus, c'est horrible ah, Comment éviter de se faire tirer dessus, je sais pas Ah mais il nous voit encore Voilà, on est caché Alors on continue, on monte sur la table, hop alors qu'est-ce qu'il faut faire là Il faut ouvrir. Alors on ouvre. On appuie sur... Il faut appuyer sur F. Allez, ouvre-toi. Hop là. Donc là, il y a des... un mec il y a un truc qui nous tire dessus. un par hasard, il y a une plaque qui est tombée devant. Alors on appuie sur E. Donc eux qui nous permet de pirater euh, les, euh, les appareils électroniques, tout ça, puisqu'on est tous reliés sur le réseau en fait. Et donc apparemment on est trop fort, on est un agent, un agent trop fort là, qui, qui peut un peu tout faire. Alors, il y en a, a là-bas, on va essayer de les, de les niquer avant. Voilà, eux pour les pirater. Hop là, pareil pour lui, et ce sera tout, voilà. Alors on continue d'avancer. Appuyez sur ma en les plaçant pour enfoncer la porte. Ah bah petite animation. Ok. Mmh, on est tombé de là-haut. Alors c'est super, on a rien du tout en plus. Par contre lui, bon bah il est un peu mort, hein, évidemment. Euh, repère numéro 1, réveil de New York, bon je peux pas sortir. Là je peux pas prendre l'ascenseur ça servira à rien de remonter alors on va continuer tiens il y a une arme là par terre on peut la prendre ouais ça sera toujours mieux une arme non on peut pas la ah si c'est bon j'ai pris les munitions aussi euh, fkc hop on casse des chaînes de de 5 mm voire non 10 mm largement à la main tout à fait des sacs poubelles ouais Ah, pour rechercher la propagande donc euh, apparemment on cherche euh, euh, tout ce qui n'est pas bleu c'est de la propagande c'est euh, à dire la propagande c'est c'est euh, un message que l'on fait passer euh, un mauvais message donc apparemment lui il est gentil donc on va pas le tuer faire trop passer euh, de, comment ça forcer les gens à avoir une idée euh, grâce à de la pub grâce à des trucs comme ça c'est euh, la propagande si vous affichez des euh, si vous, si vous avez une entreprise que vous mettez des affiches de partout en disant c'est bien, c'est trop bien, hein si vous le dites un peu trop, ça devient de la propagande. Euh, tout ça on peut rien y faire. Ah, il y a des trucs là-bas, mais... On va y aller tout doucement. Hmm. Sortie non... Il faut que je fasse quoi Là il y a un circuit... Il faudrait que je déroute l'électricité de ce circuit-là qui va de là, à de là, comme qui dirait. Euh, sauf que je fais quoi Faut que j'aille peut-être aux, aux bornes électriques, là, au petit panneau de contrôle, peut-être quelque chose à faire, non Non, ça suit. Là, il y a le, le petit truc, là, le... machin de propagande. Je sais pas pourquoi c'est détecté en propagande. C'est des sortes de bonbonnes d'oxygène. Euh, alors, tac tac tac tac. Qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas. Parce que dérouter l'électricité, oui, moi bon, ça j'ai compris. Euh, comment Ça je le sais moins, par contre. Ça euh, va être compliqué. Il n'y apparaît rien, aucune indication, aucun... Alors je dois être un peu con, je pense. Ça doit être ça. Est-ce que j'ai pas un truc, un... Hein... J'aurais foiré mes commandes, un truc que j'aurais oublié, sauter, non. Tirer zoom, un truc action, un truc qui fait, qui permet de d'activer les panneaux parce que j'imagine que c'est sur les gros boîtiers comme ça qu'on doit pouvoir dérouter l'électricité. Je vois mal comment on peut faire. Autrement. Ou alors j'ai raté quelque chose quelque part. Je suis vraiment aveugle. Donc là c'était un let's play hein, cette vidéo je n'y ai pas joué avant, avant, euh, avant ce moment, avant, avant maintenant, je n'y ai jamais joué encore. Hmm. Enfin, je l'avais démarré quoi, tout simplement. <rire> je veux dire, je n'y jamais joué ici, si, je l'avais démarré. Mais je, je n'avais pas joué jusque là. Euh, ouais, ben, j'ai toujours mon problème. Mes bonbonnes, euh, bon ben, elles servent à rien. À part faire boom, elles n'ont pas fait grand chose. J'ai dû oublier quelque chose, comme je disais. Parce qu'il me semblait que ça ressemblait à des trucs électriques ici, là, mais non. Apparemment non. Hum, hop. Qu'est-ce que c'est que ça, non euh, Les fils. Peut-être qu'il faut suivre les fils. Je sais pas. Les fils électriques. Non. Ah, je retourne en arrière, mais euh, au cas où j'aurais oublié quelque chose. Quelque chose dehors, derrière... Euh... Ah, le mec, non, il est mort. Enfin, il est pas mort, il est en train de mourir. Parce qu'il est très gentil, comme on a vu. Qu'est-ce que j'ai pu oublier Je ne sais pas du tout. Il doit me manquer quelque chose, hein. Je vais pas tourné en rond pendant 3 heures, non plus, quand même. Ouais... Alors... Il faudrait que je monte là, qu'est-ce que je peux faire ici Euh... Ah merde Ah mais il y a une échelle <rire> Bon voilà, bah, ma solution, j'avais tout trouvé, il fallait monter à l'échelle. Tu ouais, tourner en rond pendant 5 minutes pour s'apercevoir qu'il fallait aller à l'échelle. Donc je pense qu'il faut passer la porte, voilà. Il y a des mecs là en plus qui m'attendaient. Ouais, J'essaie de leur tirer dessus correct. Euh, c'est pas très évident pour tirer, par contre. Putain. Alors on dirait des mecs virtuels, que, vous des ils ont des... Alors bon, c'est moi qui les vois comme ça. Euh... On va voir s'ils ont des munitions, ça ramasse tout seul quand on passe dessus, ça c'est super. Alors, allumer l'électricité. Alors on a allumé, on a ouvert la porte là-bas. Ah oui. Voilà, donc on a allumé la... On a ouvert. On a ouvert, là, est-ce qu'il y a quelque chose à voir Non. Et là-bas, est-ce qu'on a quelque chose à voir Non plus. Hop là, donc on va aller, on va se diriger vers là-bas, là où c'est ouvert. En redescendant. Hop. Hop. Donc là, par contre, ça s'ouvre pas. Hein. Il n'y a que de l'autre côté, là-bas. Hop, on voit... Oh merde, il y a quelqu'un là-bas. Grâce à notre vision super, super pratique, là, on voit les ennemis, la propagande, comme je disais tout à l'heure. Et on voit à travers les murs et les objets tout ce que vous voulez. On voit où sont les mecs. Et il y en avait un là. Ah bah oui, il est là. Il est un petit peu con. Et je me fais canarder. Ah bah, il y en a un autre ici. Est-ce que t'as des copains non il n'y a que... Ah non il y en a un autre qui était rentré Attendez, il est là Il est en train d'aller vers la droite, ici là Ah mais il est là bas au fond Ah l'enfoiré On le voit presque pas, Putain, il fait tout noir, on voit rien c'est sombre Essaye de viser avec ma vision super, super pratique C'est pas euh, l'interface d'art C'est pas pratique, Putain, il s'enfuit se... à chaque fois que là. Et bon, il est crevé. Hop là, non, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus personne. On n'est pas oublié. Hop, on passe la porte. Alors là, il y a encore des mecs. Alors ça, je peux tirer dedans. Je viens d'exploser un civil, mais c'est pas grave. Tant pis pour lui. Donc là, il y a, on a des ennemis. Ici là haut en bas il y en a partout je vais me faire canarder moi si j'avance si putain il, il s'est barré il s'est barré super loin non non non non non non hop hop hop hop hop on va essayer de, de revenir ici régulièrement avant de, avant de crever il n'y en a plus que deux je tire l'autre là haut qui me, qui me canarde aussi est-ce qu'il est mort oui. Alors, il reste plus que celui-là en bas. Euh, je sais pas si je l'ai touché. Ah non. Il y en a un, là. On voit rien du tout à cause de la fumée. Ouais, il a l'air d'être mort. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. Donc, on récupère... Euh, une arme. Hop Ah, un fusil d'assaut, c'est mieux ça. Ça va tuer un peu plus efficacement, je pense. Toujours un peu de, des armes par terre, de munitions au moins. Allez, on descend, on continue. Il n'y a personne. Alors je sais pas si ça permet de voir vraiment derrière la porte. On ne sait pas. Là, il y a des gens, par contre. Allez, crève, toi. Putain, il n'est pas mort. Je vais, tirer, je vais tirer des balles dessus. Putain. Bon, là, ça va, il est mort, mais... Allez. C'est pas très pratique pour tirer, celui-là non plus d'armes. Je sais pas pourquoi le viseur, il ne se met pas devant, d'ailleurs. Je sais pas comment le mettre. Hop. Alors, là-bas, il y a une petite bonbonne. Passe. Ouais. Hop, on récupère un peu de munitions. Ah, je me fais tirer dessus. Par des mecs qui sont dans les escaliers plus haut. Là. Putain, mais on les voit pas. Comment vous voulez viser avec ça Et je peux même pas mettre l'autre zoom, là. Ah, je me fais... On me visait, il y, avait un, il y avait un pointeur rouge sur moi Ah lui il est gentil Il y a des mecs de partout, comment je fais pour... Pour les viser bien ceux-là En fait on sait pas trop où ils sont à chaque fois Est-ce qu'ils bougent tout le temps dans leur... Dans leur là, là où ils sont ils font que de bouger Là-bas, il un mec on voit qu'il me vise. Il ah, y a un autre pointeur rouge sur moi. Il suffit qu'il me voie un peu mes jambes et tout ça. Hein moi, je les vois pas forcément. C'est ça qui est chiant avec les gens qui sont en hauteur là-haut. Allez, on est on est fou, on est kamikaze, on va monter. Allez, c'est parti. Donc là, je vais en croiser normalement. Où c'est qu'ils sont Là-bas. Oh putain, lui dans l'escalier. Mais non, il est où ah bah là Bah Ouh là, là, je vais, je vais crever là Ah mais il est là-bas Il est à l'étage du dessus encore Moi je reste dans un angle qui me permet de pas crever et de regagner un peu ma vie Heureusement que ça revient tout seul parce que Ce serait pas la joie Ah regardez il est là-haut ah mais il y en bas aussi, d'accord. Dans le noir là on le voyait même pas. Ah mais ils, putain, putain, ils me suivent hein. Ils de partout les machins. Peut-être que j'en... Peut-être que je monte directement comme tout à l'heure en mode kamikaze. Ils arrivent bien à me viser hein. Je les vois presque pas, mais eux, ils me voient. Allez, toi, crève. Ils aiment bien la distance, euh, pas le corps à corps. Ah, il y en a encore un là-bas. Je t'ai vu. J'ai vu ta tête. Est-ce que tu vois mes balles Voilà. Lui... Il est crevé, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, parce que c'est bon, ça commence, être, ça commence à être lent de tourner en rond. Hein. De risquer la mort à chaque étage. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici Hop, je peux peut-être passer. Alors mage pour enfoncer le mur. Je viens d'enfoncer un mur. Il est sur le Je suis contente de te revoir, Kilo. Assieds-toi. Sécurité Allez maintenant nettoyer le terrain d'essai. Assieds-toi, Kilo. Il me faut tes stats post-mission. Sujet stabilisé. Données Waouh, bizarre. Attends, laisse-moi juste... Activité anormale. Je vais surveiller ça de près. Ok. Cette partie est classifiée. Mais le protocole veut que... Quoi Tu oses me faire la leçon sur le protocole de mon projet Dehors. Tu sais que tu es très précieux. Tu attires les convoitises. Je vais te dire, Kilo, et si... je te donnais quelque chose à la place. Démarrage des mises à niveau Interpus. Salut, Lily. Tu connais l'agent Mérite, n'est-ce pas hein Ça alors, la célèbre Dr. lily Drou. Salut, Jack. Mérite. Ça, c'est une surprise. Je veux que tu vois les performances de mon nouveau prodige. Tu sais que j'ai des doutes, mais je dois dire que Darcy c'est est très prometteuse. Ça va révolutionner l'industrie des puces. Et ce gars-là... Il n'arrête pas de nous surprendre. Pas vrai, Guilo? Prêt pour la mission Il s'en est bien sorti, mais je le peaufine encore. Lily, plus le temps de fignoler. On va pouvoir implémenter en masse la Dart-6 sur tous les agents. Ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de temps, Jack. On n'est pas encore prêt. Ce n'est pas mon impression. Kilo a prouvé que dart -6 fonctionne. À moins que... Bon. J'ai manqué quelque chose... Kilo. Tu n'arrêtes pas de nous surprendre. S'engager volontairement comme prototype malgré les risques de cancer du cerveau. Un vrai prodige, pas vrai ou c'était juste pour te faire examiner la tête par la charmante Docteur Dr. Droll. Ouais. C'est crédible. De quoi Rien, Docteur Droll. Kilo. Lily pense que tu n'es pas apte pour le terrain. Mais Rick, lui, pense le contraire, et il aimerait savoir s'il si a raison. J'ai un petit travail pour lequel tu serais parfait. Voici Gary Chang. Si co-ingénieur en chef d'Aspari, l'équivalent de Lily ici. Sauf l'apparence. Une de mes sources m'informe qu'il travaille sur un projet un peu trop semblable à Dartis, Une contrefaçon évidente. En fait, c'est pire que ça. On pense qu'un de nos collaborateurs lui fournit des données. On a une fuite, une balance, un espion. Ça n'est pas possible. L'ennui, c'est que s'ils nous devancent, leurs agents auront un avantage sur les nôtres. Je ne le permettrai pas. Il faut s'en occuper, maintenant. Tout est prêt. On part ce soir. Toi et moi, Kilo. Je n'aime pas ça, Jack. Kilo n'est pas encore stabilisé, il pourrait bugger. Le encore un excellent système de sécurité, Lily, tu dois le savoir. Kilo, va chez Aspari avec mérite, pour t'occuper du problème Chong. On est à la veille d'une grande avancée. Il ne faut pas tout gâcher. On nous a préparé un hélico d'Aspari. Il nous attend sur le toit. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Accès base de données rétablie. Prochain arrêt, Aspari Sud, la cité des anges. Je crois que tu vas vraiment aimer ça. Donc voilà, on a réussi pour le, le première mission. Événement 1, une voix au réveil. Et, euh, et ce jeu est tellement bien qu'on va continuer. Alors la précision, il nous indique... Euh, appuyez sur entrée pour commencer. Je veux juste euh, voir à peu près les performances avant. Donc il nous affiche un peu tous les trucs. Meilleure performance... Bon ben, bah, c'est forcément la, la meilleure performance, c'est forcément celle qu'on vient de faire. Puisqu'on en a pas fait d'autres. Cet événement, moment, cet événement, cet événement, les dégâts encaissés, le temps réalisé, tout est pris en compte, tout ce que vous avez fait, le nombre de mecs que vous avez tués, les balles que vous avez pris, les dégâts que vous avez fait, ce que vous avez tapé, les bonbons d'oxygène. Alors, ça, c'est une sorte de machin de tutoriel. Repertez un suicide. Cette application oblige tout porteur... Donc je vais de vous laisser écouter le tutoriel. Accède à la zone d'entraînement pour lancer le test. L'interface tactique d'Art sert à maximiser l'efficacité au combat. Activé, ce mode suit les éléments stratégiques et les positions ennemies même à couvert. L'interface d'Arc maximise aussi la résistance de l'agent, sa réactivité et sa capacité à pirater. Ceci est crucial pour ta survie au combat. Début du test. Activation de l'application suicide. À tester dans les situations suivantes. Suicide affecte tout le temps de la zone autour de la cible. Entraînement terminé. Application de piratage alimentée par l'adrénaline. Une utilisation optimale au combat accélère le chargement de tes applications de piratage. Accède à la zone défi pour tester tout le potentiel de l'application suicide. début du défi. Tu gagnes de l'adrénaline en tuant et par les pics de piratage. Les pics de piratage surviennent à chaque piratage parfait. Dans ce défi, tu dois éliminer le nombre minimal de cibles indiquées. Ta performance sera évaluée.